Le monde de Ninjago fut créé par le tout premier maître du Spinjitsu grâce aux quatre armes élémentaires. À sa mort... C'est une séance avec vous, On se discute, une m'a dit le plus important, ce n'est pas la prestation. Il a enduré tellement de choses et accompli tant d'autres. On ne peut pas abandonner maintenant. Avant, je ne pensais qu'à faire le mal, puis je vous ai rencontré. Vous m'avez accueilli. Vous m'avez appris l'importance d'être courageux et fort. Mais avant tout, l'importance de faire le bien. À partir de maintenant, on ne doit plus rien laisser nous séparer. La fin